Bonjour et bienvenue à cette cinquième rencontre pour les responsables du dossier de la formation à distance des organisations scolaires. Aujourd'hui, euh, on est là pour vous présenter le, la suite de nos développements de, de, de plugins pour Moodle. On est là pour vous aider à organiser l'apprentissage à distance dans vos milieux. On est là pour échanger entre nous. Donc, ça me fait plaisir de débuter cette rencontre-là avec vous. Alors, bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous, que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je vous invite dans le clavardage à l'inscrire le nom de votre organisation et votre fonction. Et de cette façon-ci également, dans le clavardage, vous allez avoir accès aux documents d'information, aux documents d'accompagnement pour notre rencontre de cet après-midi. Je vous laisse le temps d'aller cliquer sur le lien. Pendant ce temps, j'organise le partage d'écran. Et voilà. Voilà. Alors, rencontre 5, ça fait déjà cinq fois que nous nous rencontrons, ça fait déjà cinq fois que nous échangeons, puis on espère que vous allez retirer autant de bonnes informations, d'informations utiles aujourd'hui, que vous allez pouvoir vous réseauter également. Vous avez accès justement avec les liens que j'ai présentés dans le clavardage à notre présentation. Petit outil d'annotation que vous connaissez maintenant sans doute si vous avez participé à quelques-unes de nos formations. L'outil d'annotation, petite astuce de Zoom que je vais vous demander d'utiliser à l'instant. Donc, dans le haut, dans le bandeau de votre écran, vous allez aller cocher euh, annoter, aller cliquer sur la fonction annoter dans les options et vous allez pouvoir vous prononcer sur la diapo qui suit. Je vais déplacer ceci pour que moi aussi je vous vois. Alors, vous et la rentrée scolaire 2020, où vous vous situez dans tout ça? En mode apprentissage, vous êtes déjà hot et prêt à aider, tout va pour le mieux, vous gérez la chose, vous êtes heureux de Moodle. Je vous invite à aller utiliser les outils d'annotation, que ce soit le crayon à main levée, que ce soit les petits cœurs, les crochets, etc. Vous allez trouver ça dans le haut de votre écran. Très bien. C'est intéressant de vous voir. Je vous laisse quelques instants. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Donc, Dans le clavardage, vous trouvez le lien vers le document d'accompagnement. Je vous le replace ici. Et on vous invite à noter comment vous vous, sentue, vous vous situez face à la rentrée scolaire. Mais c'est bien, on n'a pas personne qui a la langue à terre encore. Ah, OK, on, on essaie entre « à l'aide » et « je gère la chose ah, ». C'est bien, vous utilisez très bien les outils d'annotation, c'est plaisant. Quelques secondes encore. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer de vive voix où on aura la chance d'échanger également tout à l'heure. Très bien. Je passe à la diapo suivante. Cet après-midi, je suis en compagnie de mes collègues du récit national de formation à distance, c'est-à-dire Gustavo Bajo, Bazo et Thien roy Yvon Kemner. Et nous avons également la chance de collaborer avec Benoît Petit, responsable de, du, des gestionnaires scolaires au récit. Alors, ça me fait plaisir de co-animer cet après-midi notre rencontre. Voilà, j'ai enlevé les outils d'annotation. Parfait! Vous avez nos coordonnées, évidemment, là, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais que je veux faire très vite. On a un après-midi chargé, puis je ne veux pas qu'on qu dépasse euh, outre mesure là, le, le temps alloué. On sait que vous êtes des gens très occupés. On veut, encore une fois, comme c'était par le passé le cas, que notre rencontre soit participative. Donc, n'hésitez pas, dans le clavardage, à poser des questions. N'hésitez pas à utiliser les outils de Zoom, hein, la notation, les pouces en haut, pouces en bas, les applaudissements. Ça, on n'a pas vu. Ce hein, serait le fun. Non, je vous agace. Alors, et également d'utiliser le document collaboratif. Le document collaboratif, c'est un document qui résume l'ensemble des questions qui furent posées dans chacune des rencontres précédentes. Donc, également, aujourd'hui, on va pouvoir bonifier ce document-là et toutes les questions qui seront posées par écrit dans le clavardage ou encore à l'oral durant euh, la formation seront reproduites dans le document collaboratif. Donc, rapidement, je clique pour vous le montrer pour ceux et celles qui ne sont jamais allés. Alors, rencontre 16, rencontre 5, pardon, 16 septembre, c'est aujourd'hui. Vous êtes invité à aller noter votre nom prénom, mais on en a quand même une bonne idée là, dans le clavardage, mais si ça vous... Temps de le faire là, dès maintenant, vous avez accès via le document d'information d'aller inscrire vos coordonnées et vous êtes invité tout au long de la rencontre à aller poser ici vos questions et après la formation, Étienne, Gustavo, Yvon et moi, de même que notre collègue Benoît, allons aller y répondre et donner suite à vos interrogations. Vous trouverez, comme je le mentionnais précédemment, l'information qu'on a concilié, concilié pardon, je ne suis pas concilié, conservé toutes les autres rencontres. Donc, vous avez accès à toutes ces informations-là si jamais vous avez manqué l'une ou l'autre de nos rencontres. Très bien, je poursuis. Les objectifs aujourd'hui, on vise ensemble à actualiser notre formation continue en s'impliquant dans un chantier sur la FAD. Nous allons vous présenter qu'est-ce qu'un chantier FAD un chantier ici, en fait, je devrais le mentionner comme ça. Et on veut également maintenir nos connaissances à jour pour poursuivre le développement d'activités d'apprentissage sous Moodle. Alors, on a un aspect cet après-midi plus pédagogique, je vais l'exprimer ainsi, et un aspect qui sera plus technique en fin de rencontre. Donc, on a deux blocs principaux là, dans notre rencontre d'aujourd'hui. Plus en détail. Retour sur le partage des initiatives, la rencontre du 20 août. On veut vous solliciter un petit peu là-dessus, discuter avec vous. On a une collègue d'informations qu'on aimerait faire avec vous cet après-midi. On vous parle des chantiers du récit. On vous parle également des webinaires offerts par les équipes du récit. On veut aussi parler des distributions des ressources d'apprentissage et d'enseignement. La, le volet technique dont je faisais part précédemment, information technique, on vous parle de l'accompagnement, on vous parle des calendriers des prochaines rencontres et évidemment tout au long de la formation de la rencontre d'aujourd'hui, euh, vos questions, commentaires, suggestions seront les bienvenues. Rappel de la rencontre 4. Pour nous situer, nous étions un petit peu avant la rentrée scolaire, le 20 août dernier, et on voulait que les gens qui participent à notre rencontre puissent s'inspirer d'initiatives qui avaient été mises en place dans les différents centres de services scolaires dans le but de relever les défis de la rentrée 2020. Si vous cliquez sur l'image ici, vous allez avoir accès à l'enregistrement, vous allez avoir accès aux documents euh, d'accompagnement de, de la rencontre, donc pas de problème, là vous pouvez avoir accès à tout ça. Ce qu'on avait fait avec vous autres, on vous avait posé ces questions-là et on vous avait suggéré d'y répondre en vrac. Bon, euh, Utilisez-vous des contenus numériques d'apprentissage, si oui, lesquels? Quelles sont les technologies choisies par votre organisation, etc.? Et on avait consigné les réponses dans le document euh, collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans ce document-là, le document collaboratif, je vais y retourner. Et je vous invite à le faire, mes collègues vont aller placer, j'ai accès aussi au clavardage. Je ne sais pas si... C'est déjà peux... dans le clavardage. C'est déjà dans le clavardage, c'est ça, déjà... parce que gérer oui. deux Ils trucs en même temps, pour moi, c'est beaucoup. Là. Oui. Alors, je vous invite à aller retourner à la rencontre du 4, du 20 septembre, la rencontre 4. Et si vous voulez bonifier les informations présentes, les initiatives qui ont été mises en place chez vous, vous êtes invité à le faire. Donc, vous pourrez aller consulter ce que les gens ont proposé, etc. Et dans un même ordre d'idées. Mon Dieu, mes diapositives ont défilé euh, de le temps de le dire dans... sans que j'en ai le contrôle. Et on a un autre document pour vous. Puis on va vous laisser du temps là, pour le faire. On a un gros 5 à 6 7 minutes pour dire qu'en est-il de mon organisation. Alors, la cueillette d'informations, elle est ici. Il y a des informations qu'on a relevées. Elles avaient été utilisées par euh, Brigitte Louise du Service national du récit des arts. Donc, c'est son document de base que nous avons adapté à la version Récifade. Et si vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre commission scolaire, donc par exemple, je m'excuse, je mon partage l'écran, je vais l'enlever ici, Bien, vous savez que vous avez déjà Moodle, que le plugin R10 a été installé, vous savez que vous avez Teams chez vous, etc. On vous invite à aller bonifier ce document-là qui nous sera évidemment très, très utile. On va vous laisser quelques instants, comme je le mentionnais, le 5-7 minutes, dans le but de remplir nos deux documents. Si je résume... Questions-réponses, ici, vos initiatives, organiser la formation à distance, l'apprentissage à distance chez vous. N'hésitez pas à ajouter des informations, des lignes. Et d'aller compléter ce document informatif-là. Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous avez déjà euh, d'installer ou d'utiliser dans votre milieu? Alors, je vous laisse quelques instants. Je cesse mon partage d'écran. Allez-y à votre rythme. Merci pour les, les ajouts dans le clavardage et si vous n'avez pas le temps de terminer au bout de cinq minutes, là, moi j'ai mon timer sous les yeux, là, donc on se revoit à 16, vous pourrez poursuivre là, après la rencontre sans aucun problème. Je vais retourner en partage d'écran pour aller voir un petit peu vos interventions. Vous allez pouvoir consulter ce qui se fait. Alors, les gens ici sont dans le document. Qu'en est-il de mon organisation, la version du SN Récifade? Un merci à l'équipe des Arts, à Brigitte Louise Lessard qui avait élaborer l'ébauche, qui avait fait la première ébauche de ce document-là. Oui, alors CS de l'Amiante, Pierre, pour les Appalaches, ça c'est dans le document « Qu'en est-il de mon organisation », c'est ça? Oui. Ah, très bien, je vais aller voir. C'est ça, on est parti de celui-là, hein, puis... Capitaine national. Région 12. Oui, exact. J'y arrive. Je t'ai comme passé tout droit. Voilà. Ah, il est, ah, il est déjà. Il est... Excellent. Bravo. Peut-être corriger la faute. Oui, des Appalaches. Bon, petit problème. OK. Bon, il y a quelqu'un qui, qui, qui, qui écrit en même temps que moi, je crois. Là. Fait que je vous laisse aller là-dedans. Faites les modifications. Et je retourne dans le document questions-réponses. Voilà. On a des gens qui, possiblement, Ajoute de l'information, n'hésitez pas à le faire sur Qu'est-ce qui a été mis en place? Vous pouvez vous fier, je reviens un petit peu, je sais que ça défile vite ceux qui suivent à l'écran présentement. Vous pouvez vous fier à, à, aux questions qu'on avait mises ici, à titre d'exemple. Alors, encore un petit deux minutes pour compléter ces informations-là. Alors, si Pierre n'est pas fait la modification, là, on s'en chargera là, après la rencontre, soyez sans crainte. Alors pour nous, ce sont des informations précieuses, ça nous aide à offrir un meilleur accompagnement. Excellent. Alors, j'invite mon collègue Benoît Petit à prendre la parole, qui va nous présenter qu'est-ce qu'un chantier fade et quelle est l'invitation qu'on vous lance cet après-midi. Merci Nathalie. Oups. Je vais activer ma caméra, mais je l'ai activée-désactivée. Bon, ça va venir. Et voilà, désolé. Bonjour tout le monde, vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Oui, euh, on voulait vous parler des chantiers euh, du récit hein, parce que, en fait, cette année, chaque année, le, le, le réseau, les 200 conseillers et conseillers pédagogiques du récit, on met sur pied euh, des chantiers auxquels certains d'entre nous participent euh, des chantiers qui visent à. Euh, euh, à faire des, des productions ensemble. Alors, cette année, on a un chantier euh, qu'on a appelé « Apprendre en harmonie entre présence et distance », puis un autre chantier qui s'appelle « Accompagner les gestionnaires scolaires ». Alors, on va vous parler des dates et des invitations lancées. D'abord, qu'est-ce qu'un chantier? Un chantier, euh, c'est un Nathalie, si tu veux avancer, oui, peut-être la sûr. prochaine diapo. Oui, j'avais oublié de euh... te dire que tu peux partager ton écran si tu le souhaites. J'ai oh, organisé non, les va. paramètres. Voilà. Ça va, ça va, mais je vais te laisser aller. Ça va, es... on est déjà partagé. Tu as juste à... si ça te va de, de, de faire défiler la diapo, ça me, ça me convient. Euh, tu peut remettre en mode plein écran là, pour éviter que ne Oui, voit effectivement. Barres, hein. voilà, voilà, je suis. Voilà, merci. Voilà. voilà, merci. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un chantier? Le, les chantiers du récit, on vise principalement, on pourrait dire quatre choses euh, qui, en, qui en regroupent peut-être des sous-éléments. mais D'abord, il y a l'idée de co-construire. On veut, on est un réseau de personnes, on a beaucoup d'expertise. On veut mettre à contribution l'intelligence collective pour arriver à, à, à, à mettre des, nos, nos, nos savoirs en commun pour développer des ressources. On veut concerter nos actions aussi, parce qu'il y a parfois beaucoup de gens, comme en ce moment, par exemple, qui font euh, beaucoup de choses pour mettre en place une école virtuelle, beaucoup de choses pour euh, se préparer à basculer de la présence à la distance, beaucoup de choses pour toutes sortes d'éléments. Ce qu'on vise c'est de faire en sorte qu'on puisse concerter nos actions, éviter que tout le monde fasse toute la même chose chacun de son côté, mais qu'on le mette en commun. Et qu'on puisse aussi documenter tout ce qui se fait, donc consigner, regrouper, euh, puis euh, documenter ce qui se fait en vue éventuellement d'outils les gens ça peut être par des ressources ça peut être par des formations qu'on va offrir à la suite de ça ça peut être par euh, des, euh, des, des, des, des toutes sortes de, de, de manières de faire c'est aussi par le développement d'expertise parce que ça permet le développement d'expertise dans chacune des dans chacun des centres de services scolaires donc c'est principalement ça un chantier habituellement les chantiers se produisent, se font principalement par les conseillers et conseillers pédagogiques du récit mais il arrive parfois qu'on a des partenaires qui se joignent à nous pour la réalisation de ces chantiers là donc ça nous amène à la, à la diapo euh, suivante. Oui, de, qui nous parle de, du chantier. Je sais qu'Étienne, tu pouvais peut-être en parler, mais je peux en parler si tu veux. C'est comme tu veux, si tu veux activer ta caméra, ton micro, tu, tu, on peut t'écouter, Étienne. Sinon, ouais, euh, je, je peux le dire. présenter. Oui, oui. OK. Bien, dans le fond, on a deux chantiers dont on voulait vous parler euh, aujourd'hui, dont un qu'on souhaite vous inviter à, à y participer. Le premier chantier, c'est d'apprendre en harmonie entre présence et distance, on euh, donc on l'a appelé. Donc, l'idée de ce chantier-là, c'est de soutenir l'ensemble du réseau scolaire dans le but de se préparer à basculer de la présence à la distance, on l'a déjà nommé, de s'adapter au plan organisationnel, technique, relationnel, pédagogique et autres, de dresser le portrait de la situation à l'échelle du Québec, de documenter les enjeux, les défis, les besoins et les réussites. De faire en sorte qu'on puisse aussi de se dégager des, des conditions, des, des, des éléments porteurs, tout ce qui va pouvoir nous aider à mieux relever nos défis qui, qui, qui, sont, qui, qui se présentent à nous, mais aussi de développer ou de surtout partager les ressources que les uns et les autres ont développées chacun de notre côté. On voyait entre autres la CS, la, le centre de service de la B james qui a partagé des hier un, un apron avec tout plein de ressources là, pour basculer de la présence à la distance. C'est ce genre de choses qu'on veut pouvoir mettre en commun pour faire en sorte que bien, si moi il me manque des morceaux pour être capable d'accompagner mon milieu il y a peut-être des choses qui existent qui ont été faites ailleurs qu'on va pouvoir mettre en commun. Donc c'est l'idée un peu de ça. Et ça peut tourner autour de plusieurs thèmes, sujets différents selon les besoins ou les préoccupations qu'on a. On vous donne un exemple, une série d'exemples de, de, de thèmes ou de sous-chantiers parce que souvent dans un chantier, il y a des sous-équipes de travail qui se concentrent sur un élément plus particulier puis on se donne un an pour travailler là-dessus puis développer. Donc on a des, des, des, des éléments. Ça, ça ça se trouve avec notre chantier. Ce chantier-là, on a des échéanciers déjà on a un calendrier. On voudrait vous inviter à participer à, à ce chantier-là parce que vous êtes des partenaires de ces ces besoins-là. Donc, on a déjà un calendrier que vous voyez devant vous. Principalement, il y aura des dates officielles du, des, de tous les rendez-vous du récit qui vont faire en sorte que va avoir des dates précises. On va faire l'état d'avancement des travaux, principalement à ces dates-là, les, les dates que vous voyez en gras. Ça va être surtout pour faire l'état d'avancement et le bilan à la fin de l'année. Puis, dans les autres dates, mais c'est pas des dates déterminées, c'est chaque sous-équipe de travail va se déterminer des, un échéancier des dates de rencontre pour travailler en sous-équipe de 2, 3, 4, ça dépend de la grosseur des équipes, pour avancer leur chantier, pour être capable de, au fur et à mesure des, des, de l'état d'avancement des travaux, venir témoigner d'où on est rendu dans notre chantier. Donc, puis partager, s'il y a déjà des ressources qui sont prêtes à être partagées, à le faire en ce moment. Bien sûr, on va peut-être essayer aussi de trouver une façon d'avoir un canal plus fluide de partage des ressources, là, parce que par exemple le 8 décembre ça peut paraître loin pour avoir des premières ressources disponibles peut-être qu'on pourrait trouver des façons dans ce chantier là de mettre ça en commun donc il y a ici dans, avec nous plusieurs personnes qui sont déjà au récit. Donc, c'est déjà votre mandat d'être dans le récit, mais on voulait aussi offrir cette possibilité-là à vous qui êtes responsable du dossier de euh, la formation à distance dans votre milieu, dans votre centre de service scolaire, si vous le souhaitez, si ça peut vous être utile, de vous joindre à nous puis de venir travailler avec nous sur ces différents chantiers. Nathalie, si tu peux avancer. Euh, donc, vous pouvez, à partir de la diapo, aller euh, cliquer sur « Je m'inscris à ce chantier-là ». La première rencontre, c'est déjà dès la semaine prochaine. Donc, c'est un petit formulaire tout simple à remplir que vous avez juste à, à inscrire. On va l'envoyer aussi à la liste de l'ensemble des gens du récit pour que les gens du récit puissent aussi s'inscrire. Nous, on va commencer... Dès, dès euh, mercredi matin prochain, on va avoir notre première rencontre. On veut mettre les balises du chantier, former les sous-équipes de travail, mettre ça sur pied. On va poursuivre dès le début octobre là, le, les travaux du chantier. Donc, nos deux premières rencontres vont être plus euh, cruciales pour euh, mettre sur pied ce chantier-là. Donc, c'est le premier chantier auquel on vous convie, on vous invite, vous êtes les bienvenus. En parallèle de ce chantier-là, Nathalie, si tu veux avancer oui. la prochaine diapo, Juste ajoute, que oui. si on clique sur oui. l'image à prendre en harmonique, vous voyez à l'écran, vous allez avoir les informations là, que, que Benoît vient de présenter. Excellent. Oui, je te laisse forcer. Oui, c'est ça. Si ça D'ailleurs, avait... peut-être avant d'avancer, peut-être oui. que vous, euh, les gens de l'équipe, vous avez des choses à rajouter. Peut-être qu'il y a des éléments que j'ai oubliés. est-ce que tu avais bien. des choses à éléments? Non, ça va. Très bien. Donc, le, tu l'as très clairement mentionné, on veut former de, des sous-équipes qui vont échanger, discuter ensemble et lors des grandes rencontres en plénière, faire état de l'avancement la, de, de leurs réflexions de leurs travaux. Très bien. D'ailleurs, Yvan, merci d'avoir partagé le lien du formulaire dans le clavardage. C'est très apprécié. Je veux vous parler de l'autre chantier. Que, dans le fait, pour celui-ci, je vais vous en parler pour que vous sachiez qu'il existe ce chantier-là. mais. On, on, dans ce cas-ci on vous invitera pas à le faire parce que le chantier vise à accompagner les conseillères et conseillers pédagogiques du récit qui eux ont leur mandat d'accompagner leur gestionnaire scolaire dans leur centre de services scolaire. à l'année passée on avait déjà commencé un chantier sur l'accompagnement des gestionnaires scolaires dans le but euh, dans, dans le but d'intégrer le numérique à, à l'école donc si tu peux avancer, on a fait un bilan à la fin de l'année, l'année passée de nos travaux, entre autres le chantier de l'année passée, juste pour vous donner une aperçu, il touchait six régions euh, au, au, au plan de l'éducation à la formation des adultes, euh, 24 centres de commission scolaire l'an passé au secteur jeune, on avait 44 conseillers et conseillers pédagogiques du récit qui étaient impliqués dans le projet, on a réussi à rejoindre près de près de tout, tout près de 2000 gestionnaires scolaires. Ça, on a pu développer plus de 20 ressources diversifiées qui ont été, euh, qui ont été élaborées. Bien sûr, ce chantier-là a été un peu interrompu hein, autour du 12-13 mars. Il semblerait qu'il est arrivé quelque chose, cette date-là, qui nous a fait mettre de côté certaines, euh, certains chantiers, certains travaux pour mettre nos priorités ailleurs, ce qui fait qu'il y a certains d'entre eux qui n'ont pas été complétés. Donc, si on va à la diapo suivante, euh, ce que, euh, le, le, le chantier qu'on avait l'année passée visait quoi il visait à outiller euh, le, le, les gestionnaires scolaires pour relever le défi du numérique à l'école pour être capable de se donner une vision partagée de trouver des manières des stratégies pour impliquer les acteurs de l'école puis s'assurer de, de travailler à engager nos, nos acteurs dans le changement dans ces changements de pratiques là et donc ça euh, c'est ce qu'on a fait cette année l'année passée maintenant cette année euh, pour l'année qui s'en vient ce qu'on vise à faire c'est d'abord peut-être de terminer les chantiers qui ont été amorcées et qui n'ont pas pu se terminer l'année passée, si c'est toujours pertinent de le faire dans le contexte actuel. Sinon, bien, on veut aussi pouvoir que les chantiers de cette année... Ah, tu il y avait une autre la diapo a ah été oui? mise à jour depuis. Non, j'ai fait des changements. depuis. Dans... <rire> pas grave. Je peux, je peux aller l'actualiser si tu souhaites. Oui, ce n'est pas très grave, c'est la même information, c'est le visuel qui a changé. Donc pas OK. Grave. Bon. okay. Euh, donc, si tu la laisses afficher, la, la diapo, ça donne quand même l'information. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est deux éléments principaux. <rire> Soutenir les gestionnaires scolaires euh, dans euh, le défi qu'ils ont à relever, de préparer d'accompagner leur équipe école pour passer de la présence à la distance vous voyez il y a un direct avec l'autre chantier dans lequel on va travailler sur ces éléments là mais dans ce cas ci ce chantier là spécifique ça va être de s'outiller comme conseillère conseiller pédagogique du récit pour soutenir nos gestionnaires scolaires pour être capable de faire ça dans leur milieu dans leur, dans leur centre de service scolaire mais aussi dans leurs écoles directement on veut aussi les outils et les soutenir Donc, Alors, oui, hein? à, à mettre en et place Bon, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Donc, on va lui demander de désactiver son micro. Merci. Et donc, euh, l'autre élément, c'est aussi de soutenir. Hein, tous nos centres de services scolaires sont en train de mettre ce que dans plusieurs cas, on appelle des écoles virtuelles. Donc, euh, soutenir pour l'apprentissage à distance hybride ou bimodale. Donc, c'est l'autre chantier sur lequel on travaille et qui va être comme connexe. Dans le fond, ces deux chantiers-là vont travailler en parallèle l'un et l'autre. Parce qu'évidemment, le premier chantier dont je vous ai parlé va nous alimenter on va s'intéresser plus aux stratégies, aux moyens pour soutenir tout ça à partir des ressources qui vont être développées dans l'autre chantier. Donc, c'est ça, deux chantiers connexes, euh, vivre en harmonie, l'apprentissage à distance, puis accompagner les gestionnaires scolaires. Et voilà, c'était ce, ce dont je voulais vous parler. Merci beaucoup, Nathalie. Un immense merci, Benoît. C'est maintenant au tour d'Yvon qui va nous présenter qu'est-ce que les webinaires ici et euh, peut-être qu'il y a des, des, des questions, des interrogations. Donc, après la présentation là, des webinaires, etc., là, on aura une petite transition. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, qu'est-ce qu'un webinaire, qu'est-ce qu'un chantier, puis qu'est-ce que nos formations que nous avons pour les responsables FAD ont en commun, là, tout ça, n'hésitez pas. Alors, Yvon, à toi. Bon. Merci, Benoît. Donc, je vais prendre le partage d'écran, Nathalie. Ça devrait être fonctionnel. Ah, oui, on l'a. OK. Donc, vous devriez voir euh, l'écran webinaire du récit, c'est bien ça? Excellent. Excellent, bon. Donc, euh, les webinaires en ce moment, l'automne, euh, il y en a trois de prévus, là, dont les dates sont connues. Donc, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, euh, le premier qui est Histoire du Québec et du Canada, quatrième secondaire. Donc, en fait, le but, c'est de vous situer afin de bien comprendre le, comment l'information circule à l'intérieur du réseau. Donc, si on prend ici euh, connaissance des dates, eh bien, euh, ce qui est important de comprendre ici, est-ce que je peux utiliser le cours d'histoire du Québec et du Canada dans ma classe? Oui, si votre centre de service scolaire a installé le cours sur ses serveurs, contactez la direction des technologies pour savoir si le cours est accessible dans votre école. Donc, ici, on comprend qu'on s'adresse aux enseignants, afin euh, que celui-ci puisse, euh, en s'inscrivant au, au webinaire, euh, tirer profit là, pleinement de la ressource qui est distribuée. La même chose s'applique. donc. En fait, c'est des informations qui pourraient être intéressantes là, euh, de diffuser dans vos milieux, euh, puisqu'il s'agit de ressources là, qui sont soutenues par euh, le réseau, par le biais des webinaires qui s'adressent aux enseignants. Donc, on a « Histoire et anglais ». Probablement en naviguant, vous les, les avez déjà repérés, mais on a aussi Art Plastique qui s'en vient, dont le webinaire est prévu le 1er octobre. On se rappelle aussi les équipes de conception de cours qui ont à produire euh, les cours de sanction. Donc, euh, il y en aura d'autres, comme Français, par exemple, 5e secondaire s'en vient également suivant. Oui, j'ajouterais Yvon, oui. si je peux me permettre, que euh, le Récit offre une très grande quantité de webinaires, d'accord, et que là, on a ciblé ceux qui présentaient euh, des liens avec la formation à distance, donc des modules de cours, des, des, des, des contenus d'apprentissage liés au projet de formation à distance. Donc, c'est important de nuancer parce qu'il y a plein d'autres Récits qui offrent un paquet d'autres webinaires. Là. Donc, je vous invite à vous rendre sur Récit.xc.ca et de même sur Campus Récit là, pour avoir euh, l'information de toutes les possibilités qui vous sont offertes. Aussi, euh, vous rappelez, la distribution des ressources d'enseignement-apprentissage, on les retrouve sur ena.recifade.com. Euh, je vous recommande de, de aussi les référer aux enseignants qui désirent utiliser les ressources parce qu'elles sont mises à jour périodiquement. Donc, euh, pour vous situer, là, ici, vos enseignants, un petit rappel, si je clique sur « Module », ce ne sera pas long. Donc, « Module », excusez-moi. OK, bon. Donc, euh, petit rappel pour votre personnel, les gens peuvent se connecter en tant que visiteurs-visiteurs et ils ont accès à l'ensemble des ressources comme un élève. Et c'est le responsable de la femme, on s'en rappelle qui euh, lui peut télécharger ses ressources. Donc, en euh, raison du fait qu'elles sont mises à jour, euh, je crois que c'est important de référencer euh, directement ena.resfab.com aux gens. Je vais passer la parole à Étienne à propos des ressources de la CSSB. Donc, bonjour tout le monde. Veux-tu me remettre l'écran, s'il te plaît, Yvon? Oui. C'est si toi qui as le contrôle. Oui. Ici. Donc, euh, depuis euh, la, la fin de l'année dernière, le, le CSSBE distribue des modules de cours, des parties de cours en, en ligne. Euh, aux commissions scolaires qui veulent les utiliser là euh, parce que le ministère lui a demandé là, de partager ses ressources. Donc, euh, on nous a demandé lesquels des cours sont des cours de formation, autrement dit des cours qui ne sont pas des cours de rattrapage, des cours qui sont faits pour couvrir le contenu d'une année au complète. Donc, euh, il y a cinq... Euh, domaine dans lequel il y a des cours de formation. Il y a en anglais secondaire 4 et 5, il y a en français secondaire 4 et 5. Il y a le cours de mathématiques SN et CST de secondaire 4 et le cours de mathématiques SN de 5. Il y a le cours d'histoire de secondaire 4 et le cours de sciences et technologies de secondaire 4, qui sont des cours de formation, autrement dit, des cours qui sont conçus pour couvrir une année ou ben, le contenu d'une année complète. Je dis, je, je nuance là-dessus parce que lorsqu'on est en formation en, en ligne, en formation à distance, parfois ça va plus vite. Donc, ça peut arriver que le contenu soit, soit couvert, mais que ça prenne, je pense, un cours de, de 100 heures, que ça prenne moins de 100 heures un élève à, à faire ce contenu-là. Euh, on avait fourni au départ des versions de cours morcelées. Autrement dit, les gens de la CSBA voulaient avoir le temps de préparer leur module de cours pour... Et distribuer et on voulait les distribuer quand même assez rapidement pour que ceux qui voulaient commencer à les utiliser puissent le faire. Donc c'est pour ça que ça a été distribué là, de façon morcelée. Euh, à la fin de pas cette semaine et la semaine prochaine, les cours qui sont là seront dans une version assemblée, donc quelqu'un pourra les télécharger, télécharger Sciences technologies Secondaire 4 en un bloc complet et euh, il n'y aura pas besoin d'assembler le cours, il va déjà être euh, assemblé là, avec les morceaux que les gens de la CSB ont préparés. Voilà les informations nouvelles concernant les cours du CSS de la Bourse et de Chemin. Merci Étienne et merci Yvon. Alors aujourd'hui, vous voyez l'heure était chargée. On vous a parlé jusqu'à maintenant de la collecte d'informations. On vous invite à compléter le, les deux documents dont on vous a parlé en début de rencontre. On vous a parlé des chantiers, on vous a parlé des webinaires et de la distribution des ressources. Avant d'aller dans les aspects qui sont plus techniques, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui veulent s'exprimer, qui veulent en apprendre davantage? J'ai vu quelques questions dans le clavardage, entre autres, on nous demande si le chantier Apprendre en harmonie sera réalisé simplement autour de Moodle. On a, Comme Benoît a répondu que j'ai également répondu, c'est pour l'ensemble des possibilités, l'ensemble des défis de l'apprentissage à distance. Donc, Ce n'est pas nécessairement Moodle, c'est l'ensemble de tout ça, primaire, secondaire, FP, FGA. Benoît, tu me corrigeras, mais les chantiers c'est pour tous les gens du récit et vous êtes invité à vous joindre à nous en tant que responsable-faire de vos Absolument, absolument, Nathalie. Oui, ça vise vraiment tout, euh, tous les acteurs du récit, donc sont invités à travailler dans l'un ou l'autre des deux chantiers. Mais le, le premier chantier, c'est celui-ci celui sur Apprendre en harmonie. On vous invite. Vous êtes nos invités spéciaux, dans le fond. On vous lance l'invitation spéciale. Si vous avez envie de vous joindre, ça peut répondre à vos besoins. Ça peut faire en sorte que, vous, ça vous résout aussi avec d'autres gens sur une base régulière, sur un enjeu très précis qui vous qui vous préoccupe et vous avez le goût de vous investir. Ça peut vous être utile. Puis En même temps, ça peut faire offre utile pour l'ensemble du Québec. C'est une invitation qu'on vous lance. C'est vraiment pas une obligation. On ne vous met pas de pression quelconque. On va, on va inviter les gens du récit à participer. Mais comme on sait que c'est une préoccupation, vous presque tout le monde à l'échelle du, du Québec en éducation, ben on pense que ça pourrait être... Euh, on essaie de fédérer les, les forces des uns et des autres pour mettre ça en commun. Excellent. Bien dit, Benoît. J'aime beaucoup. Alors, mes collègues, information technique. Alors, c'est oui, votre vais... tour de rôle, Étienne, Yvon et Gustavo qui allons, qui allons, qui allons, voilà, vont se relayer. Ça y est, partage d'écran. Et je vais mettre la vignette de Yvon pour que l'enregistrement, bon. on puisse avoir la bonne personne à l'écran. C'est plaisant aussi dans ce temps-là. Okay. Donc, pour l'implantation des ressources dans les organisations scolaires, on a préparé à titre indicatif des étapes à suivre. On a envisagé aussi des scénarios, puis on a réfléchi sur la cohérence interdisciplinaire, mais aussi selon le mode d'apprentissage. Donc, toutes ces informations-là se retrouvent dans un document que je vais vous présenter à l'instant afin que vous puissiez le télécharger, l'utiliser dans votre milieu. Donc, je me trouve présentement sur ena.recifad.com. Donc, je vais revenir à la page d'accueil du site. Parce que je veux porter à votre attention le fait que pour la partie technique, on cherche à rassembler toutes les informations dont vous avez besoin en un même endroit. Donc, on a fait la promotion là, des webinaires. On a ici le texte d'accueil, la procédure initiale qu'on vous avait fait parvenir. Donc, ici, je pense que c'est l'endroit le plus euh, important là, à retenir pour euh, tous les euh, services technologiques ici à droite. On a la procédure. Donc, si on clique ici, on vous a fait des liens rapides, le guide technique, donc euh, particulièrement le chapitre 3, plusieurs l'ont utilisé, évidemment, lors de l'installation de Moodle. Un gabarit euh, de cours qui se trouve à permettre à des enseignants qui optent pour Moodle de déposer leur propre plan de travail, leurs propres ressources Donc, ça se veut un modèle épuré. Le téléchargement des cours, bien, on l'a vu, si je clique dessus, par exemple, ici, on aperçoit la fameuse liste là, dont j'ai fait mention tout à l'heure. On a ici une procédure aussi pour inscrire les élèves à l'intérieur des classes, donc euh, pour les ressources qui sont distribuées. Donc, tout ça, on a ici le fameux document dont euh, je vous ai parlé. Je vais l'ouvrir, je ne le lirai pas évidemment avec vous, mais juste prendre connaissance de ce qu'il contient. Donc, euh, Nous sommes conscients ici qu'il euh, existe euh, Moodle, Teams et Classroom dans les milieux. On a pris soin de distinguer euh, le Classroom comme étant l'application qui gère la classe au sein d'un ensemble de ressources qui sont disponibles pour l'organisation à travers la suite Google, la même chose pour Microsoft. Donc, on a mis en place, euh, dans le fond, euh, une liste de questions-réponses qui, euh, je crois, euh, sont des questions... Là, qui reviennent dans plusieurs milieux. Par exemple, peuvent-ils, est-ce que les ressources, qui les produit, à qui sadresse t est-ce que c'est gratuit, etc. Donc vous avez ces réponses qui sont là. Mais ensuite, on a ici une annexe qui contient les étapes qui nous semblent logiques. Donc par exemple, étape 1, installer le serveur. Étape 2, installer et mettre à jour les plugins. Pour euh, je fais une parenthèse pour la mise à jour des plugins parce que nous, nous distribuons euh, fréquemment là, des euh, mises à jour. Donc, on, là, présentement, on est sur R10. Donc, c'est important de maintenir à jour euh, les plugins afin d'assurer le bon fonctionnement des cours ou des ressources là, qui sont distribuées. C'est vrai aussi pour les plugins qu'on appelle les plugins tiers. On vous recommande ensuite de connecter euh, la connexion de vos utilisateurs. Le billet soit LDAP ou euh, OpenID qui permet d'automatiser dans le fond euh, tout ça de manière à ce que vos étudiants le connaissent quasiment. Je crois que c'est déjà le cas pour euh, l'ensemble des gens. Ensuite, on vous recommande de télécharger les ressources pour ensuite les présenter à, à, à, à votre personnel. Et euh, pour faire ça, tout à l'heure je l'ai mentionné. Il y a euh, le mot de passe euh, visiteur, le code visiteur. Donc, c'est très facile là, pour les gens de prendre connaissance des ressources qui sont disponibles. L'étape 6 ensuite, ça, ça devient, euh, selon nous, euh, l'étape essentielle, en fait, les réflexions sur l'usage de ces ressources. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est la grande question. Comment allons-nous les utiliser? Puis aussi considérant le fait qu'il existe trois ENA. Donc, on a les réflexions ici. Les euh, recommandations, c'est pour la création des cours. Donc, euh, il y a des réflexions à avoir à savoir si chaque enseignant aura son propre cours, est-ce que c'est bénéfique de travailler à plusieurs. Donc, cette étape-là, on l'a documentée pour vous. La création des groupes, et euh, ça, c'est une question qui nous a été posée souvent. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a les, les, euh, les ressources dans notre milieu pour euh, permettre facilement là, aux élèves euh, d'y accéder? Donc, on a créé. Une procédure d'auto-inscription. Euh, je, je vais l'ouvrir très brièvement là, afin de vous permettre de voir. C'est un court document, environ euh, deux pages qui contient là, les, les, les pages d'écran, les, les étapes à suivre. L'idée consiste à remettre une clé d'inscription à l'élève pour chacune des matières, afin qu'une fois là, cette clé-là saisie, les gens puissent euh, tout simplement arriver dans leur cours là, sans difficulté. Excusez-moi, je suis sorti du document. L'autre point aussi qui est, à notre avis, très important, une fois que les jeunes sont connectés, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'est-ce que, excusez-moi pour le défilement rapide, qu'est-ce qu'on fait avec, on a, euh, donc les clés, ah, j'allais oublier le plan de formation, ça c'est super important. Les jeunes nous disent, oui, Moodle, mais je ne sais pas comment utiliser la plateforme parce que moi, je suis familiarisé avec une autre plateforme. Donc, vous devez savoir en suivant le lien par texte qu'il existe une auto-formation. Ici, on a le lien des capsules vidéo. Vous avez un problème précis. Euh, comment fait-on pour euh, placer une vidéo YouTube ou peu importe les ressources? Là. Donc, euh, vous avez une petite capsule vidéo qui répondra sûrement à votre question. Donc, on a placé les ressources à cet endroit. Le recifat.ca, évidemment, vous permet de rester informé. C'est notre équipe qui diffuse euh, toutes les ressources là, qui sont distribuées. Les scénarios. Et là, c'est, euh, je pense que c'est ça qui est important. Je sais que les ressources qui sont distribuées, distribuées pardon, dans Moodle, euh, pour certains, par exemple, il y en a qui sont sur Teams, d'autres qui sont sur euh, Classroom. Donc, euh, on a élaboré ici quatre scénarios d'utilisation différents. Donc, euh, c'est à vous peut-être de réfléchir sur euh, ces situations-là. Mais prenons par exemple le scénario 1. C'est un enseignant qui a sélectionner des ressources distribuées et qui les utilisent en classe. Donc, euh, on parle ici, évidemment ici des ressources là, distribuées sur Moodle. Donc, il a évidemment plusieurs bénéfices, il n'a pas développé les ressources, mais il doit euh, s'approprier les fonctions de base de sa nouvelle plateforme qui est Moodle. Un deuxième scénario, un groupe d'enseignants décide conjointement, de manière collaborative, à développer le cours à partir des ressources qui sont distribuées. Donc, ils vont s'approprier les ressources, puis ils vont en développer d'autres. Ou encore, ils vont placer des notes de cours, des différents éléments qui vont venir bonifier ce cours-là qui est en commun. Donc ça, le, je le synthétise parce que le texte est trop long, j'aurai l'occasion de le relire. Le troisième scénario, c'est un groupe d'enseignants qui analyse les ressources et euh, qui arrive à la conclusion qu'il peut être avantageux d'offrir ces ressources-là aux élèves tout en conservant l'ENA. C'est-à-dire, là, puis probablement on rejoint plusieurs personnes là, qui sont en ce moment dans Teams ou dans Classroom, puis qui voient l'arrivée de ces ressources-là, puis qui doivent réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut les mettre à profit alors qu'on vit dans un autre environnement. Évidemment, à chaque scénario, on a placé ici des bénéfices, des inconvénients. Évidemment, c'est euh, de permettre l'accès à ces ressources-là et réfléchir autrement. À ce moment-là, la question des groupes et tout ça étant déjà créé dans l'autre plateforme, il euh, faut réfléchir aux solutions. Le quatrième et dernier scénario, euh, et ce sont des enseignants qui seraient intéressés par les ressources numériques, mais qui désireraient les importer dans leur environnement, soit Microsoft ou Google. Et donc, euh, ce que je vais résumer de façon très synthétisée, c'est que c'est Creative Commons, les ressources qui sont distribuées. C'est-à-dire que vous avez le droit de les modifier, les adapter, les sélectionner, euh, à l'exception, bien sûr, des œuvres qui sont protégées, qui doivent demeurer dans la plateforme Moodle en raison des contrats. Et euh, oui, c'est possible, mais c'est très difficile parce qu'on ne peut pas, en un seul clic, transformer tout ça d'une plateforme à l'autre. Donc, les textes, les images, ainsi de suite devront une à une être migrées. Donc, le choix de l'ENA, évidemment, c'est euh, des grandes questions. On a euh, aussi euh, à s'assurer de la cohérence interdisciplinaire. Donc, ça, c'est important. On, on a présenté des bons et des, mo des moins bons scénarios, donc d'une discipline à l'autre. C'est donc important, si vous utilisez une plateforme, que ben, ce soit la même plateforme euh, d'un enseignant à l'autre, puisque l'élève se trouverait alors euh, basculer d'un à l'autre selon l'enseignant le, avec qui euh, il a les cours. Donc, ça, pour nous, ça nous apparaît être le scénario à privilégier. La cohérence selon le mode d'apprentissage. Ici, on a un bon scénario où... Euh, qu'on soit en classe ou à distance, on utilise, on a mis ici Classroom comme exemple, les enseignants demeurent connectés sur la même plateforme. Donc, si pour euh, un moment donné, euh, durant l'année, les, les jeunes se retrouvent à la maison, même l'enseignant, bien, ils n'ont pas à changer de plateforme. Le contre-exemple, ce serait de passer de Classroom à Moodle pour un moment donné, ou encore certains sont avec une plateforme alors que d'autres, ne le sont avec une autre en raison de leur situation. Encore plus à éviter, ici, euh, supposons qu'on regarde en mathématiques, on dit avec Yvon qui utilise Classroom, alors que pour un isolement temporaire, on voit là, il se trouve à changer de prof avec John qui utilise Moodle. Donc là, c'est le pire, pire des scénarios parce qu'on le détache de son milieu d'appartenance puis on le fait changer de plateforme. Donc, la conclusion de tout ça, bien, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est libre, les ressources sont libres, c'est-à-dire selon les conditions Creative Commons. Il appartient donc aux, en, aux organisations de distribuer celles-ci en partie ou en totalité selon le modèle proposé dans le présent document ou autrement, et ce, dans le format et sur l'environnement d'apprentissage de leur choix. Toutefois, dans le cadre du projet pilote, le Service national du récit de la formation à distance est mandaté pour soutenir les milieux qui expérimentent les ressources au secteur des jeunes afin de développer l'expertise et répondre euh, donc, aux besoins des différents milieux. Donc, peu importe la plateforme qui sera retenue, notre euh, mandat, nous, consiste à vous accompagner là-dedans. Donc, ça complète euh, les informations. Donc, ce document-là, on le retrouve, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la partie, ici, procédure, là, dans la section téléchargement, ici à, gauche, à droite. Pardon. Pour euh, Diapositive suivante. Et euh, plus spécifiquement, je, je, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, je l'ai présenté. Donc, euh, je le représente à nouveau. Euh, procédure pour l'auto-inscription des élèves. Donc, pour tous ceux qui ont installé leur Moodle, qui ont installé les cours sur Moodle, prenez le temps d'expliquer à votre personnel comment créer les clés pour les groupes. C'est l'enseignant qui peut le faire. C'est certain qu'une personne qui les accompagne, c'est souhaité. La procédure, elle est simple, elle est claire. Puis, ça rend beaucoup plus facile là, la, la, la, la, la mise en, en œuvre de, de votre projet, c'est-à-dire de rendre les ressources disponibles. Donc, je vais passer merci la parole merci, à Nathalie. Oui. Alors, merci Yvon. On enchaîne avec d'autres informations sur les développements techniques ici. Et je vais euh, proposer à Gustavo de prendre place. Est-ce que, Gustavo, tu souhaites que c'est moi qui partage le document ou tu veux le faire? Euh, Vas-y, Nathalie, s'il vous plaît. OK. Alors, je retourne en écran partagé. Donnez-moi quelques secondes. Alors, Gustavo, tu peux débuter. Et voilà, là, je dois avancer à la diapo 26. C'est ça. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler sur de, les côtés techniques en informatique, euh, précisément concernant l'installation Moodle et aussi les plugins récits. Bon, là, nous, on, nous proposons une configuration euh, des bases requises, parce que comme ça, c'est là qu'on on, on fait nos tests concernant nos plugins et Moodle. Donc, euh, cette configuration-là, euh, contient euh, comme euh, système d'exploitation Ubuntu ou Debian Linux, un serveur web Apache, les Moodle la version 3.9.1, la base de données MySQL et 8 et le PHP 7.3. Euh, dans les derniers mois, on a reçu, on a pu vérifier la variété de comment ça pourrait être différent l'environnement de chaque CSS. Donc, c'est pour ça qu'on met l'emphase dans cette euh, configuration requise, parce que comme ça, c'est un scénario qu'on peut maîtriser dans nos tests. Euh, on a eu aussi plusieurs questions. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec euh, euh, un serveur Windows, Windows? Euh, ou une de autre base de données? Et ainsi par la suite. Euh, rapidement on peut on n'a pas fait de tests avec d'autres environnements mais c'est sûr que oui ça pourrait fonctionner mais c'est qu'on peut pas faire eh, garantir le fonctionnement à part de la base de données MySQL qui est oui soit MySQL ou MariaDB qui est aussi assez populaire avec Moodle euh, il y a oui des bonnes chances que tout fonctionne mais à nouveau, c'est les côtés des garanties et nos tests qui sont faits avec cette configuration-là. En plus, on, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà Moodle installé et essayent d'installer les plugins, les plugins récits, dans cette Moodle qui existe déjà. Et comme ça peut varier, on, on pourrait avoir des conflits de versions soit la, la, la configuration qu'on voit dans l'écran, ou soit même d'autres plugins Moodle qui pourraient avoir des conflits de version. C'est pour ça qu'on suggère toujours la mise en œuvre d'un nouveau serveur pour installer les plugins récits qu'on va vous présenter euh, à, à bientôt. Là aussi, juste une, une dernière information concernant ces nouveaux serveur euh, à mettre en œuvre pour les plugins récits. Il y a un, un, un aspect technique inté très intéressant qui est l'authentification MNET qui permet d'avoir de deux serveurs Moodle en parallèle mais toujours en utilisant le, la table d'utilisateurs du Moodle qui est déjà en marche. Donc, On n'a pas besoin de tout recréer les utilisateurs dans le nouveau Moodle. On pourrait se connecter L'utilisateur pourra se connecter dans les modules courants, mais avoir accès au nouveau serveur Moodle. On peut y avancer, Nathalie? Donc, comme Yvon vient de parler concernant les plugins récits et même des plugins tiers, nous, on est en, en, en développement continu. Donc, à chaque mois, on publie des mises à jour, soit des correctifs, soit des améliorations. Donc, euh, il, il, il, il est très important d'essayer de maintenir soit les plugins récits et les plugins tiers que nous nous recommandons dans notre manuel, dans la section indiquée, toujours à jour pour, pour pouvoir se bénéficier eh bien, de, soit des améliorations ou surtout de, des correctifs. Donc, on a notre guide. Dans les liens, on peut avoir plus de, plus de détails, plus d'informations concernant les plugins, la liste de plugins. vois tu Gustavo, que je clique à l'écran? Euh, non. Pour... Non, ça va. D'accord. Je l'ai mis dans le clavardage, le lien du guide technique, mais vous avez également accès là, dans le document d'accompagnement. C'est bon. Ok, Ça, en parlant surtout maintenant du plugin Rici, donc euh, notre équipe a développé plusieurs euh, plugins euh, dans le but d'améliorer l'expérience d'usager, soit l'élève, soit l'enseignant, le concepteur de cours, etc. Pour euh, soit euh, sortir des informations euh, plus rapidement, euh, avoir de nouveaux rapports euh, un thème plus beau ainsi par la suite. Et donc, on a tout un, un processus de développement des logiciels. Ici, dans l'écran, on voit les processus d'une façon simplifiée pour qu'on puisse vous faire comprendre comment ça fonctionne et dans quelle étape est rendu chaque plugin. Donc, rapidement, tout commence avec un prototype. Donc, on a des demandes, on a des exemples, des maquettes, des prérequis qu'on reçoit. De, soit de, de, de, de, de plusieurs personnes qui font partie de, de, du processus de développement. À partir de, de, de ces prérequis-là, on, on, on a un prototype pas fonctionnel. Quand on, on, on, tout le monde est d'accord et que les prototypes, ça, ça a de l'allure, on peut passer à la programmation, au développement. Donc, euh, à un moment donné, on va arriver à avoir une version qu'on appelle la version alpha. Ça veut dire que c'est prototype fonctionnel, déjà installé sur le serveur Moodle, mais qui n'est pas encore stable assez pour les publier. Donc, les, les programmeurs font des tests, et aussi, ils valident avec les concepteurs du prototype. Donc, on a quelques plugins dans cette version alpha-là, et même encore dans les, dans les prototypes, on va parler tantôt. Donc, à un moment donné, cette version alpha, -là, après plusieurs itérations de, de tests, des correctives, et ainsi par la suite, on arrive à une bonne stabilité et on peut l'appeler que le, le plugin est rendu dans la version bêta. À ce moment-là, elle n'est pas 100% stable, mais elle est stable, assez, et validée pour le distribuer au partenaire. Donc, on peut, c'est là qu'on va publier dans notre page web, on va lancer des plugins comme on a déjà lancé les thèmes, les formats des cours, euh, des filtres, et ainsi par la suite. Mais on attend, c'est toujours bien euh, de recevoir des rétroactions concernant la fonctionnalité, l'installation, si les fonctionnalités du plugin, ça marche vraiment comme on pense que ça marche. Et après ça, après aussi plusieurs itérations dans la version bêta, même des améliorations, il y a aussi encore des correctifs. Mais on va arriver à un moment donné à la version stable où cette version stable, là, on pourrait dire que ça serait distribué dans la communauté Moodle. Donc ça, c'est ça un peu simplifié euh, les, les, les, les processus de développement des logiciels ou des plugins. Et ça va nous permettre de comprendre les, les diapositives qui vient à la suite. Comme par exemple, on a les numéros 3 du côté de chaque plugin. Donc, on, dans ces cas, on a les plugins thèmes où on donne une belle apparence au Moodle et, et aussi on améliore l'usabilité de Moodle. Et, on a quand même des sous-thèmes, donc, dépendamment du cours, soit cours d'histoire ou anglais ou même d'autres, ils peuvent encore à avoir des différentes couleurs, des différentes images dans son thème. Et le numéro 3 du côté, ça veut dire que ces plugins-là sont rendus dans la version bêta et stable publiée pour les partenaires. L'utiliser. On a aussi les plugins formants des cours. C'est, dans d'autres mots, c'est surtout les menus du cours. On, a, on offre plusieurs, trois euh, ou quatre types différents des menus que les, les concepteurs des cours pourraient l'utiliser selon son structure de son cours. Euh, les filtres de texte liens automatiques, ça nous permet d'ajouter des liens vers des activités et même afficher des informations, soit de l'utilisateur, soit de l'enseignant, etc. Dans, la, dans, dans, dans une page, dans un cours quelconque. Euh, et aussi, un éditeur HTML, c'était quelque chose qui vraiment il manquait dans Moodle parce qu'éditer une page euh, avec éditeur ATO ou même un autre éditeur sur Moodle n'était pas facile. Et avec un éditeur HTML riche, on va dire comme ça, ça permet de créer des contenus HTML assez rapidement avec un look professionnel. Donc, ces quatre pl plugins-là ont déjà l'instabilité numéro euh, 3, ça, ça veut dire la version bêta. Ils sont déjà publics, il est possible de, le, de les installer sur votre module. Encore, les plugins récits comment ça c'est plus du côté technique. ok, Ce n'est pas pour l'usager final, mais ça veut dire que ça, on partage du code source parmi plusieurs plugins différents. Donc, on n'a pas besoin de dédoubler du code source. On a un plugin unique qui partage du code source pour les autres plugins. Euh, ça fait pas longtemps qu'on a publié les modules d'une activité qui euh, s'appelle « Cahier de traces ». Et ces plugins-là, en réalité, c'est deux plugins qui les fait fonctionner. C'est un module d'activité et un filtre de texte. Donc, dans l'activité, on a toute une interface pour gérer les cahiers de traces, soit l'enseignant. Il y a une interface enseignant et une interface élève. Il y a les côtés filtres qui, dans plusieurs activités Moodle, on peut euh, intégrer la prise de notes. Et donc, cette note-là va rentrer dans les cahiers de traces de l'élève. Et voilà, donc, c est, c est, tous ces plugins-là, ils sont déjà bêta et disponibles pour les télécharger. Maintenant, je vais vous parler rapidement sur notre plugin qui planifie de les lancer bientôt, c'est le, le, les rapports de diagnostic. Donc, euh, ces rapports de diagnostic là, il est très puissant. Il utilise la ressource des tags des Moodle. Donc, euh, par exemple, euh, on a la banque des questions. Dans chaque question, on peut ajouter une étiquette, une tag. Donc, par exemple, on a ici dans l'écran plusieurs tags créés comme idée principale, inférence anaphorique, inférence causale, etc. Donc, chaque question peut avoir une ou plus de tags. Et, alors, et toutes ces questions-là vont faire partir d'un quiz, d'un test quelconque. Et ces rapports-là, c'est un plugin. À la fin, on peut faire sortir un rapport qui, on va organiser l'information par élève au lieu d'afficher afficher les, les, les grades de chaque, de chaque test, on va afficher les grades pondérés de chaque tag. Donc, il y a tout un travail en arrière, à ça, mais ça, ça ajoute beaucoup de, de des pouvoirs, des diagnostics concernant les tags, les tests et comment, pour, pour faire le suivi de l'élève. Ça donne aussi eh, beaucoup d'ouverture, de créativité aux enseignants pour pouvoir aussi faire le suivi sur ces élèves. Donc, euh, on, ces rapports-là, il est disponible par, par test, mais aussi, on le prévoit de faire un rapport global par cours. Donc, ça veut dire qu'on pourrait taguer aussi pas juste des questions, mais aussi des activités, soit en livre, soit en page web, etc. Euh, ça, c'est la, la, la, la vue de, du rapport ici à gauche. Au centre, on a la, la, la vue d'un bloc, comme on appelle euh, sur Google, sur Moodle, excusez-moi. Mais ça, c'est un genre de gadget qu'on peut garder toujours à la droite de l'écran, toujours visible. C'est la, la vue aussi de l'élève. Et relié à tout ça, on a un autre plugin connecté à ce, ce plugin-là qui, ça fait les conditions d'accès à une activité. Donc, euh, on peut toujours euh, barrer l'accès à une activité selon le, le grade que l'élève a réussi dans une certaine taille. Donc, ces plugins-là, encore, on planifie de, de publier bientôt, mais je vous, je vous mets l'attention ici sur le numéro 2. Donc, il y a encore euh, niveau euh, alpha. Donc on cherche des volontaires pour nous aider à tester et améliorer ces plugins-là. Donc, on va, je vais parler plus sur le, les volontaires, euh, les testeurs, tantôt. On va juste avancer, Nathalie, pour présenter l'autre plugin qu'on cherche encore aussi des volontaires, que c'est les tableaux de bord. Les tableaux de bord, j'imagine que tout le monde euh, comprend les concepts d'un tableau de bord. Moodle a un, un tableau de bord déjà, mais nous, on prévoit de le faire. De faire un autre tableau de bord où on va avoir nos propres euh, gadgets. Les gadgets sont chaque, chaque carré ici d'informations qu'on peut afficher. Donc, on peut afficher des graphiques, une liste. Euh, on, on a beaucoup de pouvoir là-dedans. On a déjà quelques euh, gadgets, quelques petits euh, rapports comme ça déjà développés et prêts à être testés. Mais on cherche quand même des volontaires pour nous aider à améliorer ces plugins-là parce qu'en tableau de bord, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et on veut les développer eh, la meilleure façon possible pour aider les enseignants et les élèves à trouver l'information les, les plus rapide possible. Donc, on cherche des volontaires pour ça aussi. Et ici, juste pour vous donner un aperçu du développement euh, de notre équipe, donc ça, c'est encore euh, vraiment des prototypes qu'on développe, mais qui sont vraiment prometteurs. Donc, un nouveau éditeur de texte et HTML, les deux intégrés. Euh, en une activité, récit, dont on va pouvoir vraiment euh, intégrer des questions, soit euh, présenter un livre, une page web et ainsi par la suite, donc ça veut dire qu'on veut intégrer plusieurs, aujourd'hui ce sont des activités Moodle, euh, plusieurs act différentes activités, on veut intégrer dans une seule activité Récit. On, on a aussi un éditeur de circuit électrique et aussi un filtre qui va nous faire afficher des images euh, 3D d'une technologie qui s'appelle Panorama. Donc, on, peut, on a tout un panorama 3D qu'on peut s'y promener dans cette image 3D-là. Donc, ça va être un plugin capable de s'intégrer euh, euh, sur Moodle. Tout ça, encore, c'est des développements, euh, vraiment, euh, c'est des prototypes. Mais c'est l'avenir. Okay. Avant de parler plus sur le testeur, on va juste euh, vous partager concernant la, une procédure en cas de problème technique. Euh, donc ici, c'est une procédure assez simple, mais que ça va beaucoup nous aider à trouver euh, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre serveur pour pouvoir donner la solution le plus vite possible. Donc ça, c'est une procédure technique qui concerne les plugins. Euh, euh, on vous demande de, si jamais ça arrive quelque chose, ben, dans l'administration du site, vous pouvez aller dans la section Développement au bout. Okay. Il y a une autre sous-session qui s'appelle débogage. Et là-dedans, on a deux champs à changer. message de débogage, on pourrait mettre les niveaux développeurs, ça veut dire afficher tous les messages de débogage, et aussi cocher la case afficher les informations de débogage. Et Ensuite, enregistrer les informations et retourner dans la page où vous avez trouvé un bug ou quelque chose que vous voulez qu'on qu qu qu regarde. Après ça, effectuer une saisie d'écran sur laquelle on voit l'URL et surtout le message d'erreur. et Après ça, nous envoyer ça par courriel. Et si vous avez d'autres informations que vous, vous pensez que ça, serait, que ça pourrait nous aider, donnez-le dans les courriels. Après ça, vous pouvez enlever les messages de débogage et décocher ici, afficher les informations parce qu'il pour, pour que votre Moodle continue à rouler comme avant. Mais de notre côté, on va déjà partir avec euh, l'information nécessaire pour pouvoir euh, analyser la situation. Et donc, concernant un cas problématique de, de, dans les cours, dans les cours que vous téléchargez sur le site ENA. Donc, on vous demande de suivre ces trois étapes-là, encore dans les buts, qu'on les trouve, euh, le, les problèmes les soucis le plus vite possible pour vous donner la solution le plus vite possible. Donc, l'étape 1, se connecter au cours sur les, les sites penal.recifad.com en tant que responsable FAD ou visiteur. Localiser l'activité ou la ressource qui, qui, vous a, qui a, a causé les problèmes à l'intérieur du cours et nous transmettre l'URL de la page, parce que comme ça, on va pouvoir rentrer et voir ça directement pour, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, notre courriel de contact du support technique, c'est toujours info bon Il y en arrive concernant pour le testeurs, pour, ceux qui, euh, pour les volontaires qui veulent nous aider à améliorer ces, ces plugins-là. Bon, euh, la condition, bien sûr, c'est d'installer ces, ces plugins-là dans un cadre réel d'utilisation parce que ça nous prend des vraies données pour les tester. Et c'est sûr qu'il y a des bénéfices et des inconvénients. Bon, les inconvénients concernant un plugin dans la maturité alpha, c'est qu'il n'y a pas euh, une certitude au regard de l'instabilité, donc il peut arriver qu'il peut y avoir des bugs plus fréquents. Et ça peut aussi demander, à cause de ça, demander à démonter un serveur de test parallèle connecté au serveur de production, comme on a expliqué tantôt en utilisant mnet. Mais aussi, ça donne aussi une bonne sécurité pour pouvoir tester des nouveaux affaires. Mais ces inconvénients-là sont vraiment euh, surmontés par les bénéfices parce qu'on peut profiter de certaines fonctionnalités en avance. Euh, aussi, en d'autres mots, euh, on, va, on est encore en développement, donc on pourrait améliorer ces produits-là ensemble. Et donc, euh, il va y avoir aussi un, un canal privilégié de communication pour apporter des améliorations, comme je viens de dire, mais aussi des correctifs. Donc, on n'attendra pas à la fin à chaque nouveau, nouvelle version de tous les plugins pour apporter des correctifs. Donc, si jamais on trouve un bug, bien, on prépare les correctifs tout de suite pour, pour l'installer le plus tôt possible pour continuer nos tests. Donc, si jamais ça vous intéresse, euh, s'il vous plaît, laissez -nous, laisse nous savoir parce que nous, on planifie de les lancer, sur, euh, surtout les rapports de diagnostic, bientôt. Très bien. Un grand merci, Gustavo. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a eu dans le clavardage. vont a répondu à plusieurs d'entre elles. Donc, euh, si vous souhaitez prendre la parole. Moi, j'avais une question. En fait, j'avais posé ma question dans le chat, mais il me restait une petite dernière question à préciser. Là, à oui, allez-y, Yves. Oui, de savoir si, euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les plugins nécessitaient Moodle 3.9.1 et plus. Donc, je me demandais si nous, on était à est à 3.8, est-ce que c'est supporté ou pas encore? Est-ce qu'il faut absolument se mettre à jour si on veut installer les nouveaux plugins? OK, merci pour la question. Oui, on reçoit beaucoup ce genre de questions-là. Et comme j'ai dit, euh, on ne on peut, peut pas supporter plusieurs versions en parallèle. Donc, on fait nos tests avec une version X et on, on, on supporte ça. Est-ce que ça va marcher? La version 3.8, il y en a encore plusieurs, 1.1, hein, 1.2, 1.3. Et on a déjà trouvé des, différentes, euh, des différences entre ces versions-là. Donc, à mon avis, il faudrait installer et tester, si tu veux, euh, essayer de, de garder cette version-là. Mais la version 3.9, il y a vraiment en, en plus... Ça vaut la peine de passer au moins à la 3.9.1. C'est parce que c'est la version de longue durée, du support longue durée des modules. Donc, euh, nous, on prévoit de rester dans la 3.9 au moins pour l'année. Okay, C'était ça ma question, parce que nous, on, on, c'est sûr qu'on ne veut pas passer notre, notre temps à toujours faire évoluer la, la version, là, puis à toujours la mettre à jour. C'est ça que je me demandais, si à un moment donné, vous restez à une version, puis après ça, tu garantissez que ça va fonctionner pendant X nombre de mois sur cette version-là. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est ce que vous anticipez faire. Tout à fait. Donc, la 3.8, les, les supports de Moodle, arrête, je pense qu en mai de, de l'année prochaine. C'est pour ça que nous, on était comme qui presque obligés à passer à la 3.9 rapidement, parce que la 3.9, c'est longue durée. Donc, euh, je ne sais pas, Yvon, si tu pourrais me confirmer c'est combien d'années la longue durée? Oui, je suis dans la documentation là, présentement. Puis, euh, c'est le 8 mai 2023 que la, les, le soutien -là se termine pour la, cette version-là, la, la 3.9. Okay. Il y a une chose aussi qu'il faut mentionner. On avait débuté notre projet avec la version 3.5, qui est une LTS. Et juste pour placer les choses dans le contexte, c'est qu'il y avait des demandes qui nous avaient été euh, formulées pour certaines fonctionnalités qui sont apparues avec 3.8. Donc, là, on était dans… L'indécision, à savoir, est-ce qu'on crée des plugins ou est-ce qu'on met plutôt à jour la nouvelle version de Moodle qui répond aux besoins là, des concepteurs? C'est ce, ce qui nous a amené là, à implanter 3.8 parce que ça nous évitait des développements techniques. Donc, les nouveautés qui viennent avec la plateforme, parfois, on, on en tire des bénéfices. Mais, à défaut d'en avoir, on peut imaginer qu'on pourrait rester jusqu'en 2023, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce que CAP nous réserve puis les besoins des utilisateurs là, qui viennent avec. Bon, on sait que 3.9 va être soutenu jusqu'en mai 2023. Merci Yvon, merci Gustavo. D'autres questions sur les éléments techniques présentés cet après-midi Vous pouvez les écrire également dans le clavardage. Comme je vous mentionnais, les éléments seront repris dans le document questions-réponses et on pourra bonifier ce qui a été apporté cet après-midi comme élément de réponse. Je retourne en partage d'écran à ce moment-là. Vous pourrez rester à la toute fin pour poser des questions, je vous le rappelle. Alors, nous avions comme objectif avec vous cet après-midi de vous parler des de votre implication possible sur les chantiers de la formation à distance. On a deux chantiers qui vous ont été proposés. En fait, un auquel vous pouvez participer. Il y a un autre qu'on tenait à ce que vous soyez informé de son existence. Alors, euh, pour répondre rapidement aux gens qui nous ont posé des questions, les chantiers harmonisés, présence et distance, c'est ouvert aux animateurs ici et également à vous qui êtes responsable du dossier FAD dans les organisations scolaires. Et ça ne traite pas que de Moodle, effectivement. C'est pour l'ensemble des défis que, nous, que se présente à nous, là, particulièrement avec la formation à distance, le, le, les, les apprentissages à la maison, à l'école, les le commodal hybride, etc. Donc, c'est ce que vous avez comme invitation, vous êtes les bienvenus. Et on avait à faire un petit topo avec vous de nos développements techniques et des éléments à tenir compte lorsque vous implantez le Moodle chez vous, de même que les contenus présentés par les récits et les contenus présentés par le Centre de service scolaire de la Beauce et de chemin. Je pense ici. Yvon va nous présenter euh, la façon dont on a prévu de vous accompagner suite à la rencontre d'aujourd'hui. Oui. Aussi, au passage, euh, j'ai euh, joint un commentaire de Martine. Y a-t-il un souci de s'assurer que les plugins ne causent pas de bugs dans la version mobile de Moodle? Donc, euh, peut-être une précision il existe une, une application euh, mobile pour Moodle. Puis, si vous l'utilisez, sachez que euh, celle-ci a l'avantage, évidemment, de faciliter les communications euh, avec les jeunes là, qui l'ont dans leur cellulaire. Mais pour ce qui est de la consultation euh, des ressources qui sont disponibles, à ce moment-là, les jeunes devront cliquer sur, euh, je crois, c'est voir le site Web. Donc, c'est le format Web là, qui euh, assurera là, le rendu exact. Parce qu'il faut savoir que le thème récit et l'éditeur HTML, ce sont des ressources qui sont conçues euh, pour le web, donc on appelle ça responsive, là, avec euh, des classes qui s'adaptent tant aux tablettes, aux téléphones cellulaires euh, qu'aux ordinateurs. Donc, euh, la version web est super, euh, en fait, elle est plus performante que l'appli, pour être honnête. L'appli, ça donne un résultat euh, moyen alors que le site web, tous les, tous les contenus s'adaptent parfaitement. Donc, euh, en cas de souci, euh, on, on a déjà des gens qui communiquent avec nous par rendez-vous, toujours avec euh, inforecifade.ca, le, le, le point euh, du centre. Ce sont euh, bien souvent les responsables techniques, les responsables d'affaires. Bon, on va ajouter à ça, nous, euh, l'accompagnement juste à temps. Donc, euh, je vous explique le concept, c'est qu'on aura une salle, euh, celle qui est indiquée ici, le barre oblique récifade. Donc, on sera euh, en caméra ouverte là, sans rendez-vous de 8 h à midi, les mardis, vendredis matin. Donc, euh, ça, ça donne ça un, un moment un peu moins formel où euh, on souhaite pouvoir répondre là, à un problème ponctuel qui peut être euh, vous ou encore un de vos partenaires là, qui, qui est en train de mettre en place tout ça là, dans votre milieu. Donc, euh, on espère ainsi là, faciliter euh, les échanges. Ça évite comme ça là, les rendez-vous, etc. Donc, euh, on invite tous les gens là, qui ont des euh, soucis. Les, ça peut être des enseignants partenaires, comme je l'ai mentionné. À tout simplement se connecter, puis euh, on sera là pour leur répondre. On a fait ça au printemps dernier, nous, dans le cadre des formations. Puis parfois, juste pour vous illustrer les choses, euh, la salle accueillir jusqu'à 12 personnes. On avait euh, parfois un, deux, trois personnes qui étaient simultanément là, euh, sur la ligne ensemble. Puis les gens aiment rester parce qu'ils disent Ah, la question de l'autre m'intéresse parce que je la vis présentement. Donc, ça se veut aussi, il y a peut-être des petits moments d'échange inattendus. Donc, on espère que ça sera que ça pourra répondre à vos besoins. Merci, Yvon. Nous sommes à discuter du calendrier des rencontres. Alors, on vous a proposé de participer au Chantier-Récit euh, Harmonie-Distance-Présence, d'accord? Et on veut voir avec vous à quelle fréquence vous souhaiteriez que nous fassions nos rencontres de responsables FAD. Parce que là, on sait que vous avez des agendas qui se bookent de jour en jour. Nous, on veut continuer à travailler avec vous, mais on aimerait ça également que vous vous impliquiez dans le, le Chantier-Récit. Alors, la parole est à vous. Quelle fréquence? Est-ce qu'une fois par mois, comme on avait l'habitude de le faire, une fois par deux mois, ce serait suffisant, sachant que plusieurs d'entre vous, point de vue... Euh, pédagogues numériques vont participer au chantier. On sait que les publics ciblés dans nos rencontres, hein, vous savez, on l'a vu aujourd'hui, on a des, des contenus qui sont davantage pédagogiques, puis on a des contenus qui sont davantage techniques. Donc, on aimerait ça vous entendre à ce sujet-là. Vous pouvez peut-être utiliser les outils d'annotation, de cliquer sur euh, une fois par mois, deux fois par mois. Vous pouvez y aller en caméra et micro ouvert. Euh, nous sommes là pour entendre vos besoins. Allez-y, s'il y en a qui souhaitent prendre le micro. Vous pouvez également nous envoyer un message dans le document questions-réponses, dans le clavardage ou encore nous écrire à Info Récifade. Oui, puis on sait également, parce que vous, en, vous nous en avez fait part que euh, vous avez souvent une repr une repr un représentant qui est plus technique dans votre organisation scolaire, puis un représentant qui est plus pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'on se demandait si c'était pertinent de, de séparer les rencontres, mais on voit que, que la majorité des gens le choisissent, pour ne pas dire la l'atelier des gens disent « on s'adresse à tous en même temps ». Vous êtes capable de transmettre l'information si jamais là, le, le, votre, votre partenaire FAD n'est pas disponible pour assister à la rencontre. Donc, une fois par mois, la fréquence semble ce qui revient le plus. On va prendre le temps, évidemment, d'analyser vos réponses, voir de quelle façon on peut le mieux possible vous accompagner. Je vous laisse poursuivre quelques instants et moi, je vais. Changer de diapo à l'instant. Ah, voilà, je pense avoir effacé les annotations. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, nous avons déjà quand même prévu avec vous une prochaine rencontre qui aurait lieu le 14 octobre. Euh, on sait que c'est à, à la fin de l'étape. Hein, les bulletins vont arriver dans les organisations scolaires là, pour novembre. On s'est dit que possiblement un sujet qui pourrait être intéressant, que nous discutions ensemble, c'est l'évaluation. Est-ce que c'est pour vous un sujet qui peut, qui peut vous intéresser, qui peut être pertinent? Peut-être nous faire des, des annotations euh, à l'écran. Oui, oui, oui, non. Plus ou moins d'autres sujets fait prendre le temps de les écrire également à l'écran. On a mis un point d'interrogation parce qu'on ne veut pas s'avancer tout de suite. C'est quand même dans un mois et euh, du jour au lendemain, on sait très bien qu'on euh, peut basculer dans un, dans un autre mode que l'école que telle qu'elle est présentée actuellement. Très bien. Je poursuis. La parole maintenant est à vous, questions, commentaires, suggestions, est-ce que vous avez envie d'intervenir, c'est le moment, que ce soit des questions pour Benoît, que ce soit des questions pour Gustavo, Étienne, Yvon, nous sommes là pour vous écouter. Je vais cesser mon partage d'écran et vous afficher justement en grande... Voilà, nous sommes tous là. Beaucoup de monde présent cet après midi Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez noter dans le document questions-réponses? Nous allons y avoir accès. Et comme les, lors des rencontres précédentes, ben, on laisse une période ouverte ici de questions avant de mettre fin à l'enregistrement. Et on va mettre fin à l'enregistrement parce qu'on sait que des gens qui ont des questions plus pointues, plus particulières à leur milieu, alors on restera disponible euh, hors caméra, là, par la, hors enregistrement. Donc, caméra ouverte, mais hors enregistrement, devrais-je dire. Encore quelques instants. Alors, mes collègues, Benoît, Étienne, Yvon, Gustavo, je vous remercie d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Les éléments présentés sont des plus enrichissants. C'est un plaisir de collaborer avec vous au quotidien. La parole est à vous, chers participants. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et pour ceux qui nous quittent, je vous remercie d'avoir été présents. L'enregistrement de cette rencontre sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y avoir accès également via notre site web recifade.qc.ca. Euh, récifade Désolé, alors recifade.qc.ca. Le tout sera disponible au cours des prochains jours. Je regarde s'il y a des questions dans le clavardage. Mes collègues peuvent valider également. Alors, nous avons des gens qui nous remercient. Nous avons des questions, Martine. Une question, je crois qu'ils vont répondu. Y a-t-il souci de s'assurer que les plugins ne causent pas de bugs? Je crois qu'ils vont bien répondu. Nous allons reprendre également la question dans le clavardage. Ah, Yves qui nous met des tapes. <rire> C'est gentil, merci. <rire> Très eh bien. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Très bien. Alors sur ça je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup à mes co-animateurs d'avoir été présents et merci à vous d'avoir participé à cette rencontre-là. Au plaisir!